Ça va nickel, nickel, bonjour le campus, et eh ben c'est parfait ça, que de la que de la bonne homie, que de la bonne humeur, allez rentrer. Ah oui, on se Tu pense que R6 devrait ouvrir des boutiques temporaires avant le SI Bah, ils en ont en l'occurrence. En revanche, apparemment, c'est encore déconnant leur truc. Certes, mais qui retrouve une grosse hype, je veux dire. Bah, il en trouvera une. aide en ce sens, tu peux faire plein de trucs en tant qu'acteur si t'aimes le jeu. Lâcher ton Prime à l'un des créateurs de contenu sur ce jeu, c'est déjà un bon pas pour faire en sorte que le créateur de contenu reste sur le jeu et continue de parler du jeu. Bah, c'est une toute petite étape, mais elle est là. Tu vois ce que je veux dire ah ouais, ah ouais c'est con, hein. Mais vous pensez vraiment qu'on est les seuls responsables de tout ça, tu sais. Vous restez dans cette espèce de logique parfois de vous dire, il y a l'éditeur, c'est lui le responsable du déclin ou du succès du jeu. C'est pas vrai. Je vais vous donner un exemple très clair. Demain, Kameto annonce qu'il va euh, saigner Rainbow Six. Vous voyez le truc Dans la foulée, il est tellement amoureux du jeu qu'il recrute une des équipes françaises. Genre, il, il achète BDS, tu vois. Un, un montant astronomique. Hop, la hype, elle est revenue. Est-ce que les créateurs de contenu ont changé Non. Est-ce que le jeu a changé Non. Point. En revanche, il va y avoir un gros flux. Moi, je vais faire x3 en termes de viewers. Ce sera comme ça. Donc, euh, faut pas croire. Hein. Ça reste des effets de foule, des effets de mode dont chacun est acteur au final. À partir du moment où vous ne lâchez pas le sub à l'un des créateurs de contenu qui est sur le jeu, et je parle pas forcément que de moi, mais le mec va forcément se dire, bah, je vais aller faire du contenu ailleurs. C'est assez simple en fait. Donc vous êtes aussi acteur, vous êtes responsable. Et si un jour, du coup, Rainbow Six est comme tu le dis, dead, dead, dead, vous êtes responsable. Chacun prendra euh, à sa hauteur la petite responsabilité qu'il avait sur la mort du jeu. Sinon, il faut juste que Ubisoft ils font un partenariat avec des streamers connus. Il fait genre, c'est un... Eux qui va plaire à tout le monde, et puis paf, une hype est revenue. Euh, oui, mais ça, c'est des visions court-termistes de merde qu'ils ont déjà fait pendant 4 ans. S'ils veulent vraiment que la hype revienne, ils payent les créateurs de contenu qui sont à l'heure actuelle sur le jeu et qui sont déjà intéressés par le jeu, par exemple. Ça déjà, c'est la base de tout fondement quand tu veux de la création de contenu sur ton jeu. C'est que tu prends soin de l'existant. Et ça, c'est la base de tout business. Hein. C'est beaucoup plus facile de prendre soin de ses clients que d'aller chercher des nouveaux prospects. C'est aussi simple que ça. Donc quand t'as des streamers qui sont déjà des Rainbow Six Lovers, tu te dis pas, ils sont Rainbow Six Lovers, donc je vais rien leur fournir. Ça, c'est la mentalité Ubi. Tu te dis, je vais justement les garder. Et les garder, ça veut pas dire leur envoyer des chibis pour l'équivalent de 20 ou 30 euros par an, les faire accéder à la découverte de jeux totalement bidons, ce genre de truc là, tu vois. Non, ça veut dire les pépettes, en fait. Il y a un moment, il faut sortir le carnet de check. Il hein y a un moment dans la création de contenu, quand pendant 4 ans, t'es le numéro 1 sur Rainbow Six. Dans les numéros 1, c'est pas normal qu'en 4 ans, moi j'ai touché moins qu'en allant sur Battlefield pendant un mois. 4 ans de Rainbow Six, un mois de Battlefield, autant d'argent gagné. Je dis, il y a un problème, tu vois. Et puis, il est, bon, bah il paye bien en l'occurrence. Mais bon, c'était pas non plus exceptionnel quoi. On parle de 1500 balles. C'est pour vous dire, les 4 ans de R6, c'était compliqué quand même. Salut, c'est possible de mettre des filtres de couleurs avec AMD Mais qu'est-ce que ça vient foutre là, cette question Quoi Est-ce que c'est possible de mettre des fils de couleurs avec AMD hein Mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on est là Un support utilisateur AMD maintenant. Oui, bonjour. Oui, quelle est votre demande Est-il possible de mettre des fils de couleurs avec AMD Alors vous allez en haut à droite. Mais je vais pas répondre à cette question. « Ready, Trenbo any plan to stop death of the game ?» Ah, il y a un mec qui a fait ça Merde. Ah, on va regarder ça. Ça peut être intéressant. Putain, je vous jure, certains, eh, vous, êtes, vous êtes des ouf. Hein. Est-ce que vous avez des plans pour éviter la mort du jeu C'est ça, le truc. Donc là, grosse réponse de la part de, de ce mec-là. Pour quelqu'un qui a mis 2000 heures de jeu Je vais vous dire ceci Je ne m'amuse plus sur Siege Et ce ne sont pas les bugs Ce n'est pas le contenu qui est chiant Ce n'est pas le, la hit registration qui est dégueulasse Ou rien du tout C'est les joueurs Il y a un grand pourcentage de joueurs Qui pour euh, quelques raisons que ce soit dans la communauté Adorent prétendre Love to pretend don't exist That's The Ouais ok d'accord Bon bref et, et, et à chaque fois que je réinstalle le jeu Au bout de 3, 4, 5 games Je suis rappelé au final de la toxicité de, de, de la communauté quoi. Ce jeu a à un vrai problème de toxicité. Il y a vraiment des mecs et des trous du cul dans la communauté qui n'existent que pour ruiner l'expérience des gens et qui ne sortent jamais toucher l'herbe. Dans mes 2000 heures de jeu que j'ai expérimenté, à tous les niveaux de jeu, de copper à platinium et au-dessus, c'est absolument impossible de simplement jouer quelques jeux et c'est tout. Jusqu'à un point où j'ai dû acheter plusieurs euh, comptes alternatifs, des smurfs, pour pouvoir me permettre de, de me sortir de cette toxicité au final. I'm used to encountering on my main, because... parce que autrement with kill and run out uh, suspiciously wall banked by some weirdos praying with an LMG non-stop amongst with their silly things and to top it... Uh « Get called some very uh, surprising words by some random 14-year-old skipping school. Oh, » Ouais, oh, il est vénère. Il est vénère, hein. on va pas se mentir que... Le monsieur est énervé. Hein. Et pour quelques raisons que ce soit, de blâmer tout le monde, excepté lui-même. Et qui fait que je ne joue plus au jeu que j'aimais. C'est vrai, les... Et à l'époque, la communauté était tellement fun. À, à l'époque, ouais, quand tu parlais dans le chat, c'était des mecs qui donnaient des bons calls ou des, euh, euh, des... qui disaient des blagues ou qui utilisaient leur voice change, etc. Pour eux, la problématique, c'est 100% de la toxicité. Faire un gros patch pour les cheaters, cela réglerait pas mal de choses. Mais là, il y en a un truc qui arrive là. Apparemment. En gros, le but du jeu, c'est de faire en sorte, je sais pas comment ils font, mais en plein cours de, de ton jeu, pendant que le jeu il est live, euh, en gros, normalement, Rainbow Six, c'est genre, enfin, tous les jeux, c'est genre, il y a une version. La version qui est en ce moment, c'est là, on le voit pas, mais ça va être la version, euh, je sais pas moi, 2000.43. Euh, la prochaine, ce sera la 2000.46, où on s'en fiche au final. Et forcément, à chaque fois, ce qui se passe, c'est que les cheats s'adaptent à cette version. Parce que autrement ils sont obsolètes, c'est le, le, le principe. Donc, ils s'adaptent à cette version, puis après, les autres, les mecs changent, puis ils se réadaptent à la version, etc., etc. Ils le mettent à jour, quoi. Et là, en gros, ils ont mis en avant il n'y a pas très longtemps, ce que j'ai vu sur Twitter, c'est le fait d'avoir fait... Ce n'est pas un, vraiment un anti-cheat, mais c'est une espèce de tricks pour niquer l'action les... du cheat, justement, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'attendre des mages pour que le jeu se mette en mage et échan change de version. Ce qui fait qu'au final, dans les faits, le logiciel... Le... De, de triche qui marche sur cette version va à un moment au final dire ah bah je peux plus marcher et très vite au final et ça va changer de version tellement rapidement que à chaque fois les logiciels vont être en mode je suis obsolète je suis obsolète bon, le problème c'est toujours pareil quoi c'est juste du temps que t'achètes si la personne a vraiment envie de cheater s'ils si ont vraiment envie de faire un cheat qui marche ça marchera et ils trouveront une alternative quoi alors parfois c'est plus dur que voilà mais au final c'est juste, euh, juste du temps qu'on achète un petit peu c'est le même principe cambriolage au final même si vous avez une porte blindée machin truc bidule si le mec qu'il a le temps de faire sauter la porte blindée Alors il y arrivera Bon là il parle de la toxicité Il y en a un il dit Bon j'accepte la toxicité Mais les spawn pick et les runouts Donc le fait de sortir à l'extérieur Ça fait partie du jeu Je peux comprendre la frustration qu'il y a derrière euh, ceci Mais si ça marche Tu devrais le faire quoi ah, c'est vrai que les, les gens mettent vachement en avant la communauté. C'est vrai que quand ils le disent dans leurs mots, c'est vrai que tu te rappelles que... Même si au début, c'était pas aussi... Euh, on a toujours une vision très nostalgique des choses en se disant « Ah, c'était bien à l'époque, c'était mieux avant. » Mais au final, pas tant que ça, quoi. Mais c'est vrai qu'avant, tu voyais quand même des mecs qui avaient plus envie de gagner. Tu voyais des gens qui, donnaient les... qui, qui disaient « Ouais, regarde, on peut monter là-haut. Tu peux mettre ton shield de cette façon-là. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. Tu peux renforcer ci, tu peux renforcer ça. » Moi, même moi, j'ai souvent des randoms en leur disant « Non, regarde, si tu fais ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, quoi. » Moi, ce qui m'énerve, c'est toujours cette faculté qu'on a de s'auto-flageller dans une espèce de raccourci un peu intellectuel en se disant le problème, c'est la toxicité. Bah, la toxicité, c'est la communauté et la communauté, c'est nous. Donc, tu as envie de lui dire qu'as-tu fait, toi, pour éviter ça Parce qu'au final, euh, si tout le monde dit euh, le problème, c'est l'autre, <rire> l'enfer, c'est les autres, quoi. C'est trop simple de dire ça. Je pense quand même que euh, le... le, le... Ceux qui n'ont pas fait le nécessaire pour la toxicité, ça reste, ça reste ubi, c'est tout. Je pense que c'est les seuls à blâmer. Et pas les dernières ramifications de la branche, à savoir nous. C'est trop simple, en fait. C'est trop simple. Vous ne mettez n'importe quel humain bien éduqué dans un mauvais environnement, n'importe qui, on pense que, ouais, nous on est bien éduqué, ça n'arriverait jamais chez nous, etc., machin. Mais, mais sans humain bien éduqué sur une île déserte, sans loi ni règles laisse-leur un peu de temps, et même les mecs qui ont une éducation parfaite, etc., qui ont toujours été droits, machin, limite droite, limite gauche, etc., si on leur dit, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, il y a des chances que, insidieusement, tous les jours, un petit peu, ça déborde, au final. Ce sera, ce sera lancinant, comme ça, ça va durer longtemps, etc., ça va peut-être mettre des années, mais au final, des mecs, ou des personnes qui, qui n'imaginaient jamais faire ça, vont se retrouver à faire des trucs absolument, parfois, horribles, au final. J'en suis absolument persuadé. Je pense que l'humain, euh, là, la communauté, c'est comme c'est une société, c'est un groupe social et qu'il faut des règles. Des, des règles justes, mais il faut des règles. Et il faut des personnes pour appliquer ces règles. C'est tout. Je suis absolument persuadé que si autour de nous, on avait plein de gens qui braquaient des banques, on serait peut-être en train de se dire nous-mêmes, putain la vache, je vais peut-être braquer une banque demain quoi, la flemme d'aller bosser. C'est effectivement, c'est juste un effet de mimétisme au final, que la communauté, elle devient, euh, elle prend le pas sur euh, le voisin qui lui est négatif, qui lui est négatif, qui lui est négatif. Mais il faut prendre de la hauteur par rapport à ça. Qui sont les coupables Les personnes qui régissent, c'est pas l'utilisation final bordel de merde ce n'est pas l'utilisateur final il y a aussi comme je l'avais dit une partie d'éducation le système de rewarding game de donner un petit point là tout le monde adore ça là il faut que la vie soit transformée en jeu vidéo tu vois c'est ça vraiment il faut que tout soit fun au final et ben le système de reward il faut qu'il soit fun au final il faut que les gens se disent ouais mais j'ai eu un bon point franchement franchement tu mets un coefficient multiplicateur sur le ratio que tu vas gagner tu sais sur ton mmr de 0,01 ou 0,2 etc mais ce coefficient multiplicateur tu le calcules en fonction des, des bons points ou des mauvais points qui t'ont été donnés par la communauté. Mais mec, mais tout le monde devient un ange. Hein. En disant, ouais, bien sûr et tout. <rire> enfin, je, je sais pas, euh, il faut en fait ce genre de truc-là. T'es obligé de mettre en place des garde-fous, etc. Si, si ton livreur Uber, il avait pas le, la logique de recommandation derrière, mais mettons plat, pas de taille quand il vient te le livrer, édifice dit, fils de pute, f... j'ai gagné un euro, je te le balance à la gueule. C'est la carotte et la cravache. C'est comme ça. Pas un seul jeu compétitif à succès dont le développeur a réussi à vraiment lutter efficacement contre la toxicité en ligne. Et ceux qui clament lutter le plus avec les règles les plus fortes sont Riot et LOL et à la pire réputation. Je pense pas qu'ils aient la pire réputation. Quand on demande à, à, au commun des mortels, ils ont pas la pire réputation. C'est la même chose que si je te dis aujourd'hui quels sont, à mon avis, hein, c'est la même chose que si je te dis aujourd'hui quels sont les pires fans de sport. Tu vas me répondre le football, tu vas pas me répondre le cricket, quoi. Bien sûr, c'est parce que c'est quand même pas mal faux. Enfin, c'est pas mal vrai, on va dire. Mais, mais c'est aussi, surtout, pour la simple et bonne raison qu'ils sont beaucoup plus lombureux. Tu vois ce que je veux dire. Si au final, t'avais 1% des personnes qui font de la merde, dans le cricket, bah, 1% de, de tous les fans de cricket sur la planète du coup ça fait bah, une personne hein et dans le football ça fait euh, bah, ça fait 100 millions quoi <rires> bonjour pp6 je viens d'arriver c'est quoi le sujet mais comment ça pp6 bon... Mais vous êtes des ouf ou quoi? La toxicité, hein? Et la toxicité dans mon chat? Je vais vous donner des bons points et des mauvais points. Hein? La toxicité, c'est moins pire que le solo vert. Non, mais là, t'essaies de faire une généralité de ton cas et de, du truc que tu aimes le moins dans le jeu. Ça n'a rien à voir. Et moi, ce que je veux dire, c'est que la toxicité, oui, mais ça sert à rien de se blâmer. Voilà, quoi. Un embouteillage, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent de leur voiture pour essayer de se dire, putain, au carrefour, si je dis à lui d'arrêter. Attendez deux secondes, on va les libérer lui. Ok, machin, un truc bidule. <rire> Est-ce qu'ils font ça, les gens? Non, ils klaxonnent comme des fils de pute. Ah. I'll gun it. Use your signal! You can't! Qui est le responsable? Les gens dans leur bagnole? Oui, bien évidemment, mais très certainement euh, que le feu rouge est en panne, qu'il n'y avait pas un flic qui était en plein milieu pour essayer de faire en sorte de compenser le fait que le, le feu rouge soit en panne. Belle image. Bah ouais, c'est ça. Bah bon, bref. Au final, je pense, individuellement, euh, c'est tous des humains comme nous, tu vois. N'empêche que, tiens, je prenais, je prenais l'exemple du foot. Si demain, il y a un débordement, si demain, il y a des ultras, super motivés, bah, bah, bah, tu vois, machin, qui s'enjaillent, ils défoncent la barrière et ils vont tabasser un des joueurs de l'équipe en face et ils le tuent. Une fois de plus, c'est pareil. Qui sont les responsables? alors on sait. Est certain, les médias vont dire la responsabilité premièrement. Euh, quelle bande de, quelle bande de facho, euh, les supporters de foot, blablabla, bla bla, bla bla bla bla bla bla bla Bien sûr, mais en vrai faut prendre de la hauteur. Faudra regarder comment la sécurité est-ce que la sécurité était en capacité d'accueillir autant de personnes. Est-ce que tout a été mis en place pour éviter ça Tu vois Mais bon, c'est beaucoup plus facile de dire ah, c'est toi qui l'a tapé, c'est toi qui l'a tapé, plutôt que de se dire attends, n'y avait-il pas vraiment un problème d'organisation euh... Ah bon bref, ça m'énerve. Mister Dabou, merci pour les 9 mois de frais de scolarité et merci Kill Go euh, Go. Hobbie, pardon, c'est un monstre la preuve, je lâche mon prime à tonton 64, 64, 6, 4, -E. Mais qu'est-ce qui vous arrive bande de bâtards euh, PP64, tonton64, c'est quoi ces jeux de mots là C'est monsieur le proviseur bande d'enculé quand vous arrivez ici. Ok, non mais vous allez me respecter sérieux. Ouais bon ok, bon c'est sympa mais il n'y a pas de... <rire> C'est majoritairement des Américains débiles qui donnent leurs avis en réponse à des euh, sentiments et à leurs émotions. Tout ce qu'il faut pas faire. Quand quelqu'un prend le truc et commence à marquer des trucs, etc., machin, euh, c'est trop long. Il y a trop de mots, euh, j'ai pas envie de lire. Ça fait que de chouiner, ça fait que de chouiner. C'est un réseau de chouineurs. Voilà. Donc, euh, c'est bon. Mais je, je comprends. Mais bon, faudrait un dossier, euh, faudrait un dossier béton, un truc qui présente les choses de façon positive euh, à la limite. Quoi. Et puis, c'est pas parce que Rainbow Six ne fait pas qu'il ne savent pas, tu vois. Bon, ils le savent très bien en fait ce qu'ils doivent faire pour arranger le jeu, ok. Mais après euh, le temps, la roadmap, euh, le N 1 ou le N 2 qui est au-dessus de toi qui décide pas de la même chose, euh, la politique au sein de l'entreprise euh, font que c'est long, c'est fastidieux et tout. Tu vois Chaque fois que tu fais un changement, faut aller voir avec l'équipe de machin, faut aller voir avec l'équipe console, faut aller voir avec l'équipe du partnership. Euh, si si on n'a pas fait, si on n'a pas fait de la merde euh, sur les sur les sur le partenariat, faut voir le licensing, faut aller voir euh, la com, ok on va lancer ça en France mais en même temps est-ce qu'on va le lancer en Amérique du Sud Ah ouais si on l'a lancé en Amérique du Sud, euh, par contre en ce moment notre studio ne peut pas faire la traduction du, du truc pour le Brésil donc il va falloir... C'est... Ah, c'est dur, imagine 3 secondes je te regarde alors que je suis au collège tellement je suis fan Putain la vache, Eitan, au collège Mais il est quelle heure T'es en cours là Suis tes cours, ne deviens pas débile, ok Voilà c'est tout ce que j'ai à dire, meilleur conseil de la vie